Bon, bonjour à tous, euh, aujourd'hui effectivement donc j'appartiens à l'Institut National de la Propriété Industrielle, donc je suis plutôt scientifique et pas juriste. Je vais vous dresser un panorama, nous sommes la, la maison de l'innovateur, donc nous accueillons des porteurs de projets et des startups, donc où nous connaissons assez bien les, les projets innovants. Et euh, le but aujourd'hui c'est de voir effectivement les innovations à base de mathématiques. Alors évidemment, ça pourrait être un sujet philosophique, invention ou découverte, comme je l'ai vu dans des sites de discussion. Là, on va le regarder sous le prisme de la propriété intellectuelle, qui est un code rouge où tout est censé être répertorié en matière de création de propriété intellectuelle. Je vais vous présenter les outils qui seraient à votre disposition, et notamment les perspectives de valorisation en fonction de la stratégie que vous souhaiterez prendre. Alors, la boîte à outils. C'est assez simple, on va travailler sur cinq composantes. On va déjà en enlever deux, les marques qui privatisent des noms des logos et les dessins et modèles qui s'occupent de la protection du design. Donc on va travailler effectivement sur le droit d'auteur, le brevet d'invention et le secret qui seront les trois composantes. D'abord, en préambule, évidemment, première chose sur les théories, ça vous le savez je pense, les concepts, les idées sont de libre parcours Intellectuels, donc on ne peut pas les approprier. Vous aurez effectivement un pseudo droit qu'on reconnaît parfois dans la profession qui, qui, dont il s'agit de rattacher évidemment son nom à la découverte, mais il faut bien comprendre que c'est ce qu'on part de ce postulat là. Sur le brevet d'invention on part, j'allais dire de 1790, une formalisation des inventions dans les sciences dures, problèmes techniques, solutions techniques, 20 ans de protection, moyennant le paiement des annuités, avec une publication à 18 mois. Sachant qu'on a quand même évidemment des critères très très forts, l'invention doit être nouvelle, ne pas exister dans l'état de la technique, à faire preuve d'activité inventive et d'application industrielle. Par contre, en ce qui concerne les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, elles sont exclues et ne, pas, et ne sont pas considérées comme des inventions en tant que telles. En tant que tel, ça veut dire qu'effectivement, si on prend cet exemple de brevet qui consiste à un traitement de la parole en, en utilisant une méthode mathématique, on voit que sur cette revendication de procédé, on utilise bien une méthode mathématique mais dans un contexte, dans un contexte, contexte pardon, physique de procédé de traitement du signal de la parole et celle-ci sera alors brevetable. Donc on pourrait encapsuler, si vous voulez, dans les mathématiques appliquées, dans des sciences dures, des méthodes mathématiques pour résoudre des problèmes qui seraient susceptibles d'être brevetrables. Le droit d'auteur, c'est aussi un autre type de protection qui permettrait de protéger notamment des créations numériques. Bon, elles servent évidemment, vous le savez, à protéger les inventions et les créations littéraires et artistiques, mais on peut protéger la forme d'expression d'un programme ou le contenu des bases de données. Donc là, effectivement, la forme du logiciel est protégée, mais pas les fonctionnalités, mais ça peut être effectivement une source de protection, notamment sur des écrits, ou des, j'allais dire tout ce qui est accessoire effectivement, aux méthodes mathématiques, si elles sont matérialisées. Le secret et le savoir-faire, qui est éminemment important, même si c'est une protection sans limite, il faut s'organiser évidemment pour le maintenir avec le risque de reverse engineering. Et la notion de savoir-faire, c'est-à-dire vous êtes titulaire d'une création, vous l'avez identifiée, des informations substantielles et vous pouvez les transmettre par contrat. Euh, transmettre ce savoir-faire par contrat, ça peut être évidemment une manière de valoriser vos créations. En matière de valorisation, eh bien, vous l'avez compris, c'est déjà de capitaliser, de formaliser, de dater de manière certaine, notamment avec l'enveloppe solo, d'approfondir le savoir-faire autour du concept, d'appliquer évidemment des, euh, vos, vos créations avec des supports qui seraient euh, plus faciles à monnayer, notamment au niveau numérique, et avoir peut-être une stratégie de dépôt de, de brevets d'invention. Donc le fait d'avoir évidemment des créations numériques permettrait évidemment de, de valoriser vos créations, que ce soit des applications du service ou des circuits intégrés. Le but, vous avez forcément des exigences de, dévu, de divulgation qui sont également des, des, une façon de faire des publications défensives, mais une manière aussi de faire des échanges avec des pairs. Et puis, je terminerai par les contrats de partenariat, où là, effectivement, on peut céder ou louer des technologies, soit avec un modèle propriétaire fermé, Soit de manière non exclusive ou avec un modèle plus libre autour d'un écosystème d'une communauté. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de valorisation. Donc il y a différents systèmes de valorisation, vous en trouverez voilà, sur les, les trois thématiques que je vous ai présentées. Merci.